Bonjour, bonjour à tous, c'est toujours Proche-Cœur Aujourd'hui, nous allons, je suis très content tout d'abord, et merveillez à tous mes éditeurs, à tous les internautes qui suivent ma chaîne. Et je suis très content à nouveau de me présenter à vous sur ce nouveau chapitre qui est dédié à l'étude du clavier. Alors, rapidement, nous allons parler sur ce que c'est le clavier et sur les options de clavier facilement utilisées. D'abord, nous devons connaître les définitions, ou ce petit définition, cette petite définition sur le clavier. D'abord, le clavier, c'est quoi C'est une machine, c'est un appareil, ou encore, on peut l'appeler un équipement informatique, qui est considéré comme une interface pour machine, et... Qui permet à l'utilisateur d'entrer dans l'ordinateur une séquence ou un ensemble de données informatiques ou encore, notamment, des données informatiques sous forme de texte. Alors, c'est-à-dire que c'est ce qu'on appelle en d'autres termes l'un des papiers principaux qui concerne l'interaction avec l'ordinateur. Alors, c'est celui qui permet à l'utilisateur de tout ordinateur de pouvoir entrer des informations dans l'ordinateur. On l'appelle aussi un périphérique principal, à l'occurrence de, de Donc, voilà, donc Deuxièmement, nous allons voir la présentation de ce clavier en parisage italien. Ici, nous avons deux types de claviers. Premièrement, il y a le clavier aserti qui se présente comme suite et nous avons aussi le clavier quartier donc, le quartier ou l'azerti, c'est celui dont on appelle en d'autres termes le clavier français ou européen tout simplement, et dont le azerty est le clavier américain. Donc, il est anglo-saxon, tout est présenté comme tel, il n'y a pas ces différence, mais la différence, est sur la numération et la présentation de certains caractères spécifiques. Nous avons par exemple l'Azertique qui se présente devant nous et vous n'avez qu'à positionner votre clavier pour distinguer ou euh, comprendre la différence entre les deux. Et vous aurez AZERTY comme il se présente et vous aurez QUARTY. Donc la différence entre les deux se présente sur les deux premiers caractères A et Z comme AZERTY et Q et W comme QUARTY qui la différence entre les deux. Ici, sur l'utilisation, vous avez ici le A sur QUARTY à la place de Q, c'est A, donc le Q remplace le A, A c'est Q, Q c'est A, W c'est Z, Z c'est W, et M c'est le point de vue ici. Voilà une petite différence qui existe donc, sur l'utilisation de pratique. Vous n'avez qu'à changer la langue d'habitude de, de votre clavier, vous le mettez en français, pour que vous puissiez mieux l'utiliser comme vous l'utilisez Azerti. En utilisant comme adjectif, vous aurez Q comme A, W comme Z et a comme Q et du Z comme W et le M sur le point de vue ici. Voilà en général la présentation des différents types de théories. On a plusieurs, les plus utilisés c'est AZERTY et les QWERTY. Donc vous n'avez qu'à prendre ces deux technologies et qui s'adaptent facilement à tous les ordinateurs, importe quoi qu'il en soit comme type de système d'exploitation vous vous en entendrez une fois qu'il se branché. Donc, ne vous en faites pas à la présentation de qui c'est A et, et A c'est Q, W c'est Z, Z c'est W. Donc, à l'emplacement de chacun d'entre L, et vous aurez ici, à ce côté après L, le point de vue ici. Par contre, c'est le M. Le M ici, c'est le point de vue à la place de celui-ci. Donc, c'est l'inverse. Voilà, donc, euh, et ensuite, nous avons la chose la plus essentielle ici, la fonctionnalité ou les fonctionnalités des touches du clavier. Alors, comment c'est réparti Ici, nous avons notre clavier qui est réparti par portions. Et ces portions-là, nous avons la toute première touche en haut à gauche de votre écran où de votre souris qui est appelée échappe. C'est celui qui permet de sortir d'une option ou encore quand vous êtes vous avez ouvert le milieu de votre ordinateur, c'est celui qui permet de sortir, d'échapper ou de sortir. Nous avons, après la touche échappe 20, les touches fonction. Les touches fonction sont ceux-là, au-dessus F, de F1 à F12. Alors, pour l'utilisation courante, vous n'aurez à utiliser que les deux souvent, les deux touches F4 et F5. Bon, à la combinaison de ALT, on le verra à la suite. Celui-ci, le F5, c'est pour actualiser. Et F4 vous aidera à pouvoir fermer les fenêtres. On le verra à la suite des vidéos. Et par contre, nous aurons ici, euh, au-dessus, ici, touches, la touche Il effacer, qui permet d'effacer tout ce qui est comme caractère, disons, la partie de la droite vers la gauche, comme l'indiquait l'écriture française. C'est-à-dire qu'une fois que vous saisissez, le curseur va, quitter de la gauche vers la droite, et en effaçant, vous allez, dans la première ici, vous effacerez de la droite vers la gauche. Et nous aurons aussi un deuxième point. La deuxième touche ici du côté du papier qui est la touche supprime qui permet aussi de supprimer mais il supprime la gauche vers la droite alors nous avons la touche Entrée qui permet de valider tout ce que vous avez utilisé au niveau de votre saisie ou sur votre ou de passer à la ligne suivante ou lorsque vous faites la nomination d'un fichier d'un dossier vous à côté, vous pouvez appuyer sur Entrée pour valider l'enregistrement. Nous aurons ici la touche Tab qui permet d'effectuer euh, un quart d'espace entre deux mots ou des caractères Et nous avons ici la touche Maj Shift majuscule, qui permet de passer euh, au majuscule vers le minuscule. Et vous avez la touche Control, qui permet c'est aussi ce qu'on appelle la touche contrôle c'est aussi les touches ce qu'on appelle les touches de combinaison contrôle et il permet de combiner, de combiner euh, la touche contrôle vers une autre touche pour aboutir à une solution ou bien à sortir certains caractères spéciaux qui sont cachés derrière alors nous avons ici la touche Windows la touche Windows elle, elle se présente au niveau de tous les claviers c'est une touche en appuyant vous sortirez ça vous afficherait le menu démarrer de votre ordinateur. Et en appuyant davantage, une fois de plus, il fermera le menu euh, euh, de démarrer de votre ordinateur. Vous aurez aussi ici la touche ALT ou OPTION, ALT, qui permet aussi de pouvoir vous permettre de rentrer lors de la saisie, d'activer le majuscule sur la touche sur laquelle vous appuyez uniquement, différemment, et la touche MAJ, quand vous l'appuyez, il active toutes les touches en majuscule. Mais par contre, le ALT, il sert justement, une fois que vous l'appuyez, vous appuyez sur une touche, il vous permettra de sortir cette touche qui est en minuscule, en majuscule, soit en minuscule vers le minuscule. Alors, nous avons la touche ESPACE qui permet d'espacer les caractères, les mots, les phrases, les, ou les lettres de votre CV ou de la saisie de votre document, c'est à travers cette touche ESPACE. Nous avons aussi la touche ALT permet d'accéder aux troisième caractéristiques de la, de la touche. C'est-à-dire, ici, sous les touches des caractères spéciaux, vous avez, il y a trois fonctionnalités. Il y a premièrement les numérotations, qui sont les peuples numériques. Vous avez les caractères spéciaux, par exemple, euh, les dollars, les pourcentages, ainsi de suite, ainsi de suite. Et pour le sortir, vous devez appuyer davantage sur alt Grap et appuyer sur la touche sur une des touches comme, euh, comme telle et ça vous sautera et la troisième parce que dans ces touches, il y a trois fonctionnalités sur ces, ces touches qu'on appelle en d'autres le termes les caractères, caractères spéciaux. Alors nous avons aussi la touche contrôle, il y a deux contrôles, il y a le contrôle du côté gauche et il y a le contrôle du côté droit. Donc vous pouvez utiliser contrôle en appuyant une touche ici ou du côté gauche contrôle en appuyant une touche pour sauter les fonctionnalités suivantes. Vous avez My Shift majuscule, euh, euh, Control, c'est-à-dire pour combinaison, pardon, Control pour combiner une touche, pour une solution, par exemple, pour en laisser, on supprimer, un circuit, un enlever. Et, et vous avez Shift aussi, le Shift ici, qui vous permet d'activer plutôt associé, comme celui-ci, à la combinaison qui permet, en tout cas, ici, euh, qui vous permettrait de pouvoir rentrer à l'option euh, majuscule ou minuscule. Vous avez des sur, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est la deuxième touche des suppressions, mais ici suffit de la gauche vers la droite. Toute information qui manque de la gauche vers la droite pour avoir de l'espace. Et vous aurez aussi une capture d'écran. pouvoir faire une capture d'écran Tout ce que vous faites de votre ordinateur, vous appuyez une fois, automatiquement, vous aurez une capture d'écran. Et vous avez la deuxième touche Entrée pour valider de ce côté-ci. Premièrement, et vous avez à revenir euh, vers la page ainsi de suite. C'est-à-dire que les côtés avait numérique aller Allez vers l'arrière ainsi de suite. C'est-à-dire que nous avons ici la composition de cinq blocs particulièrement. Nous avons les fonctions, nous avons les touches perçantes, nous avons les touches ici qui concernent. Euh, les, les spéciaux. nous avons les touches alphabétique et nous avons ici les, ce qu'on appelle les, les, les touches de direction et nous avons cette partie pavé numérique pour l'activer, il faut euh, new look. si vous avez un clavier euh, de bureau, il faut pouvoir, pour pouvoir faire marcher cette partie il faut pouvoir appuyer sur ce bouton look pour que ça soit fonctionnel et voilà en général Ici, la présentation du clavier est le plus simple que possible. Et aujourd'hui, avec quelques peu de mots, vous avez une connaissance de comment est présenté votre clavier et sur quoi vous pouvez le manipuler, quelles sont les informations particulières pour pouvoir utiliser sur le clavier, quelle est la touche utilisée sur le besoin. Cela, c'est temps la tout d'abord de ce que vous avez apporté à l'attention sur notre présentation. Et je vous demanderai d'aimer, de liker et de vous abonner une fois si cela vous intéresse. Si il y a des questions, posez-la. Nous répondrons à des questions des suggestions, et suggestions que de nous et cela s'arrête pour en compte. Très ravi, très de pouvoir passer ce temps. Et avec vous, nous comptons sur votre euh, prise de connaissances, sur euh, vos j'aime, sur vos suggestions et de suivre. De bout en bout, cette vidéo prend des objectifs. Si vous avez quelques difficultés, posez-nous des questions et nous répondrons. Très bientôt et merci.